Qu'est-ce que tu fais là Je me suis trompé de bonnet donc je me suis fait virer de la piscine. Ah d'accord, par contre tu peux lever ta caméra pour qu'on me voit Ah ouais mais là, euh, voilà, donc je me suis trompé de, de bonnet, tout simplement. Et t'es où exactement alors euh, Ancienne piscine que j'ai connue. Euh, j'ai passé des heures ici, à euh, dans les années 2000. Est-ce qu'il en reste Donc tu nous offres la visite guidée Ouais, petite visite là, c'est vraiment euh, une chips. Allez go Donc là, en fait, tu es sur l'ancienne aire de jeu, il n'y a plus rien. Il euh, y avait un grand toboggan, il y avait une... Euh, on peut appeler ça Une cage d'écureuil. On marchait dedans, un rouleau, euh, bac à sable, enfin euh, deux, trois trucs encore. Je ne en me rappelle plus, malheureusement. Derrière, donc là, c'était l'abri où tu pouvais venir boire un coup tranquillement euh, à l'ombre, entre guillemets. Euh, donc, tu avais le bar ici, les toilettes. Alors ça, je m'en souviens plus du tout. Il y avait euh, les vestiaires, dont euh, une partie a brûlé malheureusement, comme d'hab je dirais. Et là tu avais le petit bassin. Donc tout à l'heure on a filmé le grand. Et là tu avais le petit. Donc le petit ce qui avait être bien c'est que euh, vu que c'était pas une piscine chauffée, euh, l'eau du plus petit bassin était euh, chaud. plus chaude on va dire. Parce que l'autre c'était la caillante. Hein. Donc euh, c'était sympa de venir euh, faire tremper dedans celui-là. Par contre, pour retourner dans le grand après, euh, un peu difficile. Donc voilà un peu de ce qui reste de cette piscine. Euh, je crois que là, euh, elle va mettre du temps avant de, de ouvrir. Voilà. Allez, on continue. Donc derrière toi, tu avais le guichet. Donc euh, ensuite, euh, tu avais les vestiaires. Voilà. Donc pareil, je me souviens pas beaucoup de cet endroit. Et là, tu sors de la piscine. Voilà. Mais bon, j'ai que l'entrée, ce serait dommage de sortir tout de suite. Voilà la fameuse partie qui a volé. Voilà. Ah, t'es déjà là avant moi, toi. Qu'est-ce euh, qui vous a trouvé, là Le petit coin entretien de la piscine. On entreposer les produits, t'as des tuyaux pour... Euh, sûrement le nettoyage. C'est quoi C'est des ça à ton avis ah, Je pense que des babanes. Mais... Attends. Ça va être dur mais. Là, je, crois... Je, crois que je pense que j'ai la classe là. Délabrement total, pourri de chez pourri, voilà. Bon, c'est qu'une piscine, pas grand-chose à dire. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi bah, je trouvais ça pas mal, mais bon... Ah, c'est notre première piscine. C'est vrai. Celle-là, elle, est... elle est... facilement... Euh... Comment on peut Repérable. dire Repérable. Repérable, abordable, voilà. Donc, euh... nous sommes venus. Sinon, la suite, je pense, comme d'hab, prochain épisode. Voilà. Salut.